La chaussette parlante Paragraphe audio numéro 26. Chaussette ressemble désormais à n'importe quelle autre chaussette. C'est en effet un des immenses privilèges de cette saga MP3 dont vous êtes le héros. A tout moment, vous pouvez décider de l'ôter pour mettre l'aventure en pause. Il vous faut simplement noter le numéro du paragraphe audio, où vous êtes à ce moment-là, afin de pouvoir reprendre au même point par la suite. Vous vous souvenez très probablement le paragraphe audio dont vous venez. Vous pouvez donc, dès à présent, y retourner, et y faire un autre joint que venir ici. Et si vous n'avez pas encore lavé votre chaussette, il serait peut-être un peu temps de le faire maintenant, hein Bon.